Vous êtes professionnel de la formation ou tout simplement intéressé, le JIP FTLVIP, le CNAM et le laboratoire RKE de l'Université d'Orléans vous proposent le MOOC TEAM pour travailler ensemble à la mutualisation des pratiques d'enseignement et de formation. Ce MOOC vous mettra en lumière. Vous y rencontrerez des situations d'enseignement et de formation rendant visibles les compétences développées et mises en œuvre entre pairs. Les activités qui y sont proposées sont basées sur la co-construction et le co-apprentissage. Elles vous permettront à vous, participants, de partager et de mutualiser. Le MOOC Team, c'est 5 semaines, 4 thèmes. Semaine 1, l'introduction, parce qu'il en faut bien une. Semaine 2, l'enseignement partagé. Le monde du co, quest Semaine 3, travailler ensemble, parce que coopérer, ce n'est pas collaborer. Semaine 4, analyse de pratique et réflexivité. Tout ça, c'est du travail. Semaine 5, la pédagogie. Le fruit prometteur du monde des pères. Ce MOOC permettra également de recueillir des données dans le cadre d'un dispositif de sciences participatives. Ainsi, en plus d'enrichir votre pratique, vous contribuerez à la recherche. Si dans ces démarches, vous vous retrouvez, alors rejoignez-nous, rejoignez, rejoignez Team.